Nous sommes donc à Marseille avec un réalisateur qui est issu de Marseille, Oui, absolument, oui est, donc Marseille Marseille de François Lécrack, ouais, vous êtes marseillais et votre ouais. frère lui par contre est né à Paris, donc ouais. c'est Raphaël. Ouais. On s'entend quand même Et je m'excuse de, de vous présenter Enya Barou en dernier. Ouais, Mais vous êtes au milieu, vous êtes euh, le personnage central du film, oui. hein, un des personnages centraux, parce que c'est vrai qu'il y en a plusieurs. Ouais. Vous allez nous expliquer ça. Alors, juste avant de commencer, vous êtes la fille d'Olivier. Oui. Ouais, c'est vrai que vous lui ressemblez un petit peu. Voilà. Donc, en tout cas, bienvenue dans l'univers du cinéma. Je ne vous connaissais pas, c'est la première fois que je vous vois. Vous aussi, je ne connaissais pas la série. Alors, j'ai appris que euh, il y avait d'abord eu la série. Après, vous avez fait des livres et maintenant c'est le long métrage. Euh, c'est un beau parcours, moi je trouve. Oui, je suis très content, surtout qu'à la base, c'était pas prévu pour être un univers euh, transmédia. C'était vraiment quelques sketchs qu'on avait fait sur internet en 2009, avec Raph et euh, Florent Dorin qui fait le rôle du visiteur. Et au fur et à mesure, on s'est dit, tiens, et si on faisait un autre épisode, tiens, on faisait ça. Et euh, pendant 13 ans, finalement, on a continué l'aventure, on l'a étendue, on a réussi à faire euh, euh, manga, roman, jeu de plateau, euh, et maintenant un long métrage. Alors, dans le, la série, Raphaël, vous aviez le, le rôle de, de celui qui était visité, Exactement. <rire> voilà. et, et, et, et là, maintenant, c'est Enya qui remplace justement ce personnage. Euh, Est-ce que ça n'a pas été difficile de l'adapter que, Pour quelle a été la raison Parce qu'en plus, vous jouez un, un autre personnage dans le film. Alors, je joue le, per, le même personnage que dans les, la série. Ah, c'est le même personnage. C'est le même personnage, mais qui a eu quatre saisons auparavant pour un peu évoluer. Donc, maintenant, il est un jeune garçon complètement différent qu'il était au début de la saison 1. Et c'est en effet Enya qui, qui reprend le flambeau de la personne visitée du présent qui découvre ce monde du futur extraordinaire et qui le fait avec brio, si je peux permettre. Oui, oui. non, non, mais c'est vrai, euh, c est, elle est remarquée et remarquable dans le film. Donc. Que, comment vous avez adapté justement un rôle de, de, pour une femme ouais. Et qui, qui était au départ. Euh, il C'est cette évolution. Il a enlevé quelques. un peu d'argent. Oh, 30%, 30% il y a 40 de moins. 30%, moins. <rire> <rire> <rire> euh, en fait, c'était. vu que la, la série était centrée sur le partage de raf, euh, avec des problématiques assez. c'est vrai, de, de, de jeune homme geek euh, qui veut à la fois. Euh, pécho et peut-être sauver le monde au passage euh, pécho de la drogue, hein. de la drogue. Ouais. <rire> et, euh, et du coup pour le film je savais qu'il fallait un point de vue différent euh, euh, et, et une, une personnage de jeune femme c'était un peu on va dire une évidence pour moi C'était enfin, un des trucs que j'ai très vite compris euh, et qu'il fallait qu'il ait des problématiques différentes, plus ancrée, plus un peu plus responsable que le personnage de Raph euh, qui s'est un peu porté dans la série, là elle elle, elle veut vraiment on va dire euh, défendre une cause, même si elle ne sait pas comment le défendre. Euh, voilà, donc c'était assez... Euh... Ce qui était, était plus difficile, c'était d'accepter le fait que le personnage de Raf n'allait pas être le personnage central. Parce que j'avais peur qu'il le prenne mal, euh, qu'il soit déçu. Et en fait, non, pas du tout. Euh... Ah non, j'étais ravi, euh, au oui. contraire. oui Et en plus, j'avais hâte de découvrir un nouveau raf ou un nouvel archétype de cette personne du présent qui doit s'adapter à, à ces circonstances-là. Et, euh, et en long-métrage et euh, sur, sur, au cinéma, c'était cool justement d'avoir quelqu'un qui, qui avait un, du sang frais, quoi. Vous n'avez pas eu, pas eu peur que les, euh, que les fans soient un petit peu désorientés non, parce que euh, le film se passe vraiment dans la continuité de la série et des livres et des mangas. Donc, tous ceux qui ont vraiment tout vu sont quand même récompensés. Il y a des personnages du livre, du manga qui apparaissent pour la première fois dans le film. Euh, mais le contrat dès le départ que je m'étais fait avec moi-même et après avec les producteurs, c'était que ce soit un film ouvert à tout le monde. Donc, il ne fallait pas trop faire du fanservice, etc. Et le personnage joué par Enya et le personnage joué par Arnaud Ducré permettent de faire rentrer euh, bah, tout le monde, toute la famille dans le film. Et c'était important pour moi que ce soit dès le départ ce euh, soir euh, on va dire, enfin, dire euh, l'angle du film principal alors moi qui suis qui est déjà un certain âge et qui ne connaissait pas euh, ni euh, ni les livres ni la série euh, je suis rentré dans cet univers euh, avec bonheur parce que en même temps euh, ce qu'il faut dire c'est que c'est un film qui s'adresse aux jeunes, on peut le dire, hein, un public prioritaire, mais c'est vrai pas que parce qu'en même temps, vous abordez des problématiques d'aujourd'hui et, et, et cette problématique-là, elle est vraiment euh, ancrée dans les, dans les esprits d'aujourd'hui. Oui, c'est ça, c'est que ce qui m'a inspiré, euh, la, la base du film, en fait, c'est d'imaginer euh, toutes les conversations qu'on peut avoir euh, au dîner euh, familial entre euh, certaines générations qui vont dire « Oh là là, c'est bon, euh, pas la peine de... Euh, » Euh, de, de, de, de s'alarmer sur la planète, euh, ça fait des années qu'on nous dit ça et des jeunes qui sont plus flippés, qui se sentent plus concernés parce qu'ils se disent oui mais c'est nous qui allons hériter de ça comment on peut faire pour trouver les solutions maintenant et, euh, et, et cette dynamique là qui fait partie je pense de, de, de, de beaucoup de, de discussions qu'on peut avoir en France euh, c'est ça qui m'a inspiré, je voulais vraiment que tout le monde s'y retrouve euh, je voulais pas trop caricaturer, je voulais pas que... Euh, les jeunes soient les héros, les vieux soient les méchants. Je voulais que montrer que tout le monde a un point de vue à défendre, et, euh, et, et parce que voilà, je voulais que tout le monde puisse rentrer dans le film euh, sans se dire ah mais j'ai pas su la série, j'ai rien compris. Est-ce que justement est cette préoccupation justement de de, du nucléaire, de, euh, du fait que la planète ben, c'est nous-mêmes qui la tuons, euh, c'est quelque chose qui vous préoccupe à tous les trois euh, aujourd'hui ou, ou, ou c'est simplement le film un amusement de pour parler de ça Non non je pense que ça nous préoccupe tous. Je pense qu'on est tous, euh, enfin nous on est vraiment la génération qui commence à voir les, les, les résultats de, ce, enfin les conséquences de cette problématique. Donc euh, on commence à les voir concrètement. C'était que quelque chose d'assez euh, bah c'est flou jusqu'à maintenant pour les générations d'avant, c'était un peu dans un futur lointain, là on commence vraiment à entrer dedans, donc euh, non, non, je pense que c'est pas du tout... Euh... François, il est pas là pour en parler de manière, enfin je pense que ça te, ça te concerne, ça te touche, ça te bah, touche, ça vous touche ou pas Ouais, en fait, il euh, y a, y a, quand on a commencé la série, c'était peut-être plus lointain et peut-être plus parodique, on se disait, ah allez, oui, c'est un thème comme un autre, euh, c'est intéressant, c'était peut-être plus un prétexte euh, au début de la série. Et là, maintenant, qu'on a fait le film, c'est pour ça que le film, on l'a fait. C'était pas juste pour adapter la série, c'était vraiment pour se dire, mais en fait, ça devient de plus en plus concret et, et surtout, ça devient. C'est aux infos. C'est que c'est pas que dans la science-fiction, c'est littéralement tous les jours aux infos, on en parle. Ah, tiens, il y a ça, ça. Donc, euh, donc pas, à, pour dire, malheureusement, on a été obligé de prendre le sujet un peu plus au sérieux parce qu'il est vraiment autour de nous. Quoi. Et oui, oui, et puis en plus, là, quand on a commencé la série, en effet, le, le futur post-apocalyptique paraissait un monde de fiction lointain. Le 2550 Maintenant, <rire> maintenant on est dans un début de post- ou de happo. Et du coup... Euh, Post-pandémie Et du coup, maintenant, en fait, c'est que nous, contrairement à la fiction qu'on... Qu de l'histoire du visiteur du futur, on n'a pas de machine à voyager dans le temps que je sache. Du coup, il mis dans nos actions, dans le champ de nos actions possibles, il n'est pas question de retourner en 1950, dire « faites pas autant de voitures, s'il vous plaît euh, ». Du coup, on ne peut que agir maintenant, et le film fait partie de ces actions du, de, du maintenant pour, euh, pour euh, commencer à agir sur notre futur et le futur de nos enfants. Est-ce que vous avez réfléchi, à, dès la construction de toutes ces, ces histoires, euh, à la forme, justement, pour dire... Euh, les jeunes, il faut qu'ils soient, soient concernés par ces sujets, parce qu'on sait qu'ils se désintéressent de la politique, de pas mal, pas mal de choses. Donc, est-ce que, euh, pour vous, c'était important de, de travailler euh, pour ce public-là, ou vous vous êtes juste simplement dit, je vais, on va retranscrire ce que euh, j'ai dans la tête et ce que j'ai envie de faire Moi, j'ai l'impression que les nouveaux jeunes, donc les vrais jeunes euh, qui sont plus jeunes que nous, il y avait les nouveaux plus... riches, maintenant il y, voilà, y a nouveaux il y a les nouveaux jeunes. jeunes <rire> voilà. Ils sont beaucoup plus investis que nous. Ils sont beaucoup mm. plus investis que nous, ils sont beaucoup plus sensibilisés. Ils ont euh, chaud l'été, ils ont soif. Voilà, mm. et, et, et en fait, c'est ça que je trouvais intéressant. C'est pour ça que dans le, dans le film, le personnage de Alice est plus jeune. Mm. Euh, c'est parce que pour elle, c'est une évidence. Et euh, donc, il n'y avait pas tant une façon de sensibiliser les jeunes, c'était vraiment plutôt pour retranscrire leurs leur inquiétudes en fait. C'est que le personnage d'Alice représente quelqu'un qui est inquiet pour, la, pour son avenir, l'avenir de la planète et en qui même est temps... éco-anxieux. Éco-anxieux, mais, mais qui ne sait pas comment faire et qui surtout vit dans un paradoxe. Puisque quand même, c'est une fille un peu riche qui voilà, se, se protège parce qu'elle elle, elle, s'investit à moitié, elle ne se met pas trop en danger. Donc c'était ça que je trouvais intéressant, c'était de mettre en valeur ce... ce, ce ce dilemme que les jeunes peuvent avoir entre « euh, oui je suis inquiet mais je ne peux rien faire » ou « si je dois faire des trucs, ça, ça, ça me donne beaucoup de sacrifices, euh, c'est compliqué quoi. » Alors je suppose que par rapport au début euh, de la série, vous avez eu beaucoup plus de moyens. Mm -hmm. En même temps, je, je trouve que pour un film français, même les effets spéciaux sont soignés. Vous avez dû passer beaucoup de temps, je pense. Euh... Oui, en fait, euh, on n'avait pas tant de temps sur le tournage, parce que chaque jour de tournage coûte de l'argent, donc le tournage était assez, euh, on va dire, rap, pas rapide mais très euh, concentré. Par contre, pour permettre qu'il n'y ait pas de débordement, il faut préparer beaucoup en amont. Donc, euh, on a eu pratiquement euh, deux ans de préparation à différentes échelles. Hein, on n'était pas tous les jours dessus, mais pour préparer chaque plan d'effet spécial, pour le, le, le story pour... Pour pas justement faire des dépenses inutiles, c'est ça le secret, on va dire, de, de ce qu'on a appris sur Internet, c'est pas de dépenses inutiles. Il faut que tout l'argent soit à l'image, et donc comme on n'a pas beaucoup d'argent, il faut prendre le temps en amont de bien préparer. Mmh. Laurénia, comment, comment on, on rentre dans un tel univers puisque j'étais étaient déjà... On peut dire qu'ils venaient déjà du futur <rire> Complètement, Complètement. Et ben... Non, mais j'ai eu la chance de tomber sur des gens euh, qui étaient euh, très proches les uns des autres, mais très ouverts à accueillir de nouvelles personnes aussi. Donc, euh, donc euh, je me suis intégrée très facilement, en fait, euh, dans cette bande de potes euh, qui m'a dit bah, « Viens, deviens notre amie aussi et, !» euh, Et voilà et, euh, voilà. Ce personnage était un peu proche de vous, euh, par certains côtés Oui, elle a un côté un peu euh, rebelle, on va dire, que, qui me parle <rire> euh, et après, en fait, c'est un côté rebelle un peu sensible qui, qui me parle, c'est-à-dire que elle, voilà, elle a ce côté très, euh, elle veut changer les choses et en même temps, elle n'a pas forcément euh, les épaules par moment, elle, est, elle, est, elle, a, elle a une blessure dans le film, on va, je ne veux rien spoiler, mais on va voir. Euh, qui, qui la rend assez sensible et qui va permettre le côté un peu dramatique du film. Et, euh, et en, en parallèle de ça, elle est un personnage très, très fort et elle, elle, elle, elle mène son aventure. Et... Elle va trouver des solutions pour sauver le monde, peut-être Et t'es aussi euh, moins en conflit avec ton père que. Oui, peux... je suis moins en conflit avec mon père, alors ça, c'est ouais. vrai. Que dans le film, elle est en conflit avec son père, moi, je ne suis pas en conflit avec mon père, euh, Non, vous n'avez pas été en conflit pour devenir comédienne Non, pas du tout. Il ne vous a pas non, fait non, de non. barrage Non, enfin, non. non. Enfin, il m'a quand même dit « passe ton bac » d'abord. Il <rire> m'a dit « tu passes ton bac, après tu en verras ». Voilà. voilà, donc il est content de ce que vous faites Oui, oui, très, très, très content. Alors c'est bien, on ne va pas créer de polémique. Non, non, non, on peut, on peut créer le buzz. On, peut... <rire> ah, voilà. voilà. on peut faire croire, parce voilà. que lui, voilà. c'est le roi des blagues. Le problème, c'est que si on commence une blague, il va se renchérir. Et oui, et là, voilà, après, après, c'est voilà, euh, euh, comme José Garcia et Antoine de Cône, ah, c'est ouais, jamais fini. Une guerre sans fin, <rire> voilà. Donc, euh, ce, ce film-là, vous, vous êtes content, vous allez de ville en ville, les fans vous font des remarques. En fait, euh, déjà on est ravis de faire autant de dates, autant de salles, de rencontrer le public, etc, c'est génial. Ce qui est aussi génial, c'est la première fois, parce que quand on faisait la série, euh, on faisait aussi des dates, on faisait aussi des petites projections de la saison complète et on avait vraiment que les fans. Là, c'est la première fois où dans chaque salle, il y a environ euh, moitié-moitié, peut-être deux tiers-un tiers de fans de la série et de gens qui sont venus un peu par hasard et qui ont aimé le film. Et c'est vrai que euh, pour nous, c'est hyper touchant de, de voir des gens bah, comme vous, qui ne connaissaient pas du tout la série et qui sont arrivés à rentrer dedans et à être curieux de l'univers. Donc pour moi, c'est ça le principal, la réussite pour l'instant du film, c'est d'arriver quand même à toucher tout petit de public. En même temps, c'est un vrai film de cinéma. Ah bah c'est exactement comme ça qu'on a essayé de <rire> le vendre pendant des années. C'est de leur dire, voilà, ce n'est pas un film d'internet au cinéma. Enfin, oui, on vient d'internet et on l'assume et ce n'est pas un problème. On, on en a pas honte au contraire, mais on savait qu'un film c'est un film et que pour que les gens se déplacent, euh, et tout, il fallait vraiment qu'ils soient récompensés par un, par un, un spectacle. Quoi. Une suite est possible ou pas En fait, euh, tout est possible <rire> avec <rire> le Visitor Futur, c'est oui. que je ne pensais pas quand j'ai fait euh, la série euh, qu'on allait faire euh, des t-shirts Visitor Futur, des mugs. Euh, donc tout est possible, c'est juste que contrairement à, à, à d'autres euh, réalisateurs qui, on va dire, euh, promettre une trilogie dès le départ, moi euh, je voulais faire ce film déjà, c'est déjà un miracle qu'il existe si on peut en faire d'autres c'est très très bien mais je voulais que le film se, se suffise en lui-même, que ce ne soit pas un pilote pour une prochaine série de films euh, voilà. je voulais que le film marche déjà euh, et, et soit euh, satisfaisant et, et comment vous avez réussi à convaincre euh, Arnaud Ducré Arnaud en fait on a eu la chance d'avoir l'aide de, de Carlito et Madfly c'est eux qui l'ont poussé à faire le film, cest à on avait envoyé le, le scénario à son agent. Son agent a dit ben, « je vais lui envoyer, mais franchement, il ne fait, fait pas ce genre de film. » Et par un hasard de, de fou, Carlito McFly euh, l'ont rencontré en même temps et euh, lui ont parlé du vision futur ils lui ont dit euh, « fais-le, fais-le, fais-le. » euh, Et ça l'a convaincu de, au moins de lire le scénario et après euh, Arnaud, euh, il m'a rencontré, il m'a dit « mais c'est super, j'ai jamais fait un film avec des zombies, euh, mon fils va adorer, donc il était très excité de faire le film. » Et puis, après, pour remercier Caton Fly de m'avoir aidé à voir Ducré, ben, je leur ai donné un rôle dans le film. Et est-ce qu'en dehors, justement, de, ben de, ces, de cette continuité que vous avez depuis le début, est-ce que vous avez d'autres activités l'un et l'autre Et puis, Enya, vous, dans, dans l'avenir, qu'est-ce que, qu que vous projetez euh, je, je, je, je projette... Alors, j'ai tourné dans une série qui va sortir en, en septembre, qui s'appelle Cuisine interne. Et après, je projette des projets d'écriture et de réalisation. Voilà, donc là je suis en train d'écrire un long métrage et j'en ai un deuxième qui est en, en phase de financement, voilà. Vous avez de qui tirer Voilà, <rire> j'imite. <Je, j> <rire> et, et vous oui. en, euh, en, moi... en tant que comédien, vous vous séparez des fois Non, ou... non, non, alors non moi je suis, je, suis <rire> comédien, je suis comédien un peu euh, quand on me demande, mais euh, voilà et sinon aussi je ne vous demande pas beaucoup non voilà exactement, que mon frère et, euh, et, est mais aussi, aussi j'écris, je suis scénariste et réalisateur ouais. du coup euh, une fois que le Visiteur de Futur sera sorti euh, on verra ce qu'il en sera des, des projets de, de, de, de, du, du même type vous avez le même univers tous les deux ou vous avez des choses qui vous différencient ah oui en fait c'est marrant parce qu'on a peut-être la même culture de base mmh. mais exactly. on n'est pas exactement la même génération et donc, du coup, nos, nos, nos œuvres sont assez différentes. Moi, je suis un boomer pour, pour Raph. Exactement. <rire> moi, je suis Gen, gen, gen Z. Moi. Voilà. Mais, euh, mais à la fois, en effet, on a ce, cette culture très commune. Quand moi j'étais jeune, c'était François qui m'a montré les meilleurs films du monde et, euh, et, et qui... Par exemple euh, Moi, je suis, je suis de 91. Donc, euh, pour moi, les trucs de ma jeunesse, ça va être du Jumanji comme Matrix. Euh, mmh. Et euh, du coup, c'est bah, tous les films des années 80 et à la fois tout ce qui est sorti dans les années 90-2000 donc, euh, donc moi ça, ça, ma culture cinématographique elle est assez anglo-saxonne euh, parfois même si... Euh, mais, mais du coup donc, euh, les œuvres de SF, comédie comme ça pour moi c'est pas si euh, ovni c'est exactement ce que moi j'attends du cinéma et donc euh, c'est ça aussi je, dans lequel j'ai envie de participer c'est de proposer des œuvres qui mélangent comédie, aventure, action et fantastique quoi. Mmh. Ouais. En même temps, ce que le visiteur du futur fait parfaitement. Bah, je, on, on espère parce que c'est surtout euh, une façon pour nous de, de, de montrer que c'est possible, qu'on peut faire un mélange de genres, parce qu'en France on a tendance à, à cloisonner les genres. C'est genre soit c'est une comédie et il faut que ce soit débile et ça parle euh, de rien, on va dire, que ce soit vraiment superficiel. Soit c'est un drame, il faut que ce soit hyper sérieux, très premier degré, euh, très profond, mais il ne faut pas du tout euh, qu'il y ait une once d'humour. Et pour moi, et je pense toute la, notre génération, on a grandi avec des films qui arrivent à passer de l'un à l'autre, et c'est pas un problème, en fait. Et, euh, et Le, le Viste en Futur, voilà, on ne prétend pas être LE film de science-fiction euh, voilà, à la hauteur d'un 2001, mais, mais en tout cas, on essaye de, de, de, de montrer qu'on peut prendre le sujet sérieusement, tout en mettant de l'humour et de l'action. En tout cas, vous avez, on sent que vous avez de la culture, en tout cas cinématographique, et puis on sent que vous avez du savoir-faire. Bah, le savoir-faire, c'est un mélange de nos 13 ans euh, d'autoproduction euh, slash euh, production web à petit budget. Euh, on a aussi été bien encadré par euh, Pierre-Lé Production qui nous ont donné les, les bons outils. Il y a eu des nouveaux, nouvelles personnes qui nous ont aidé sur le film, qui viennent vraiment du cinéma euh, plus traditionnel. Donc c'est un, un concours de, de, de talents et d'expériences de, euh, qui ont permis de faire le film. Alors nous, ce qu'on espère pour ce film, parce qu'on a passé un agréable moment, et puis en même temps, un moment de réflexion, parce que c'est voilà, pas négligé, parce que beaucoup de films sont gratuits par leur forme ouais. parfois, que là, moi je trouve pas que le film le soit. Donc euh, on peut dire que euh, les visiteurs euh, devraient être présents ouais. plutôt que d'être dans le futur ça, ouais, pour ouais, aller ouais. voir avant le que film. Que... Le film sort quand Il sort le 7 septembre, juste mmh. avant l'apocalypse, ça <rire> c'est <assez> bien. <rire> oh, ils ont de Qui est prévu voir. depuis des années Oui, oui, ça arrive au courant les gens maintenant, pour euh, pas surprise. Ouais. Mais ils ont le temps de voir le film en tout cas. D'accord. En tout cas, nous, on vous remercie, et puis euh, bonne continuation pour, pour la tournée. Merci à vous. Merci, Merci beaucoup.